Bonjour, donc Gilles Darol, consultant chez Dalibo, j'ai une vingtaine de minutes je crois, peut-être moins, pour vous présenter PostgreSQL version 11. Donc, Autant vous dire que c'est assez court pour l'ensemble des fonctionnalités qui sont présentes dans la version 11, des nouvelles fonctionnalités. Par contre j'ai vu à l'entrée qu'on vous a distribué des livrets sur le workshop de la 11, donc vous aurez tous les détails dedans. Moi je vais vous montrer ma vision euh, personnelle des nouveautés qui m'intéressaient, euh, mais forcément, suivant l'angle sur lequel vous utilisez Postgres, probablement ce ne sera pas tout à fait la même chose. Donc déjà, euh, un petit récapitulatif, elle est déjà assez ancienne, hein, puisque elle est sortie euh, en octobre, euh, il y a un peu plus d'un mois, quoi, et on a déjà une version mineure qui est sortie, la 11.1, le mi-novembre. Euh, la prochaine est prévue pour le mois de février, à moins qu'il voilà, y ait des, toujours possible qu'il y ait des versions mineures qui sortent avant pour, des problèmes, de sécurité, pour des problèmes de sécurité. La V12 a démarré déjà depuis le mois de juin, euh, fin juin, et euh, la sortie, donc normalement, c'est à l'automne 2019. Pour l'instant, on va parler de la V11. J'ai divisé en quatre parties euh, cette présentation. Donc, sur le partitionnement, qui est euh, un des gros travaux qui a été fait sur cette version. Euh, les performances aussi, il y a énormément de choses euh, au niveau performance. Euh, Rôle, réplication. Euh, et puis, euh, un peu de SQL, PSQL, PGSQL. Bon, il y a d'autres choses, il y a des outils, des, des améliorations sur les outils, etc. Je ne les ai pas mis, euh, J'aurais pas le temps, mais bon, ça. Vous avez tout sur le fascicule. Alors moi, ça fait longtemps que je l'attendais, le partitionnement H euh, de mon côté sur Oracle ou PG, parce que c'était euh, quelque chose que je n'exportais pas des bases Oracle, parce qu'on n'avait pas de, de possibilité de créer du, du partitionnement H. Même avec le, le partitionnement par héritage, on pouvait le faire, on pouvait toujours y arriver, mais avec les triggers, euh, les performances étaient tellement mauvaises que ce n'était même pas la peine de, de les... Euh, d'essayer de, de, de, de les ajuster euh, au niveau de, du partitionnement par héritage. Sur euh, la V10, on a avec le partitionnement, partitionnement déclaratif, on a du partitionnement de type liste et du type range, donc c'est des, des intervalles. Euh, le nouveau type de partitionnement H, c'est surtout fait pour... Euh, mettre dans vos partitions, enfin équilibrer dans vos partitions les enregistrements que vous que vous allez insérer dans, dans, dans la table partitionnée. C'est il euh, n'y a pas de, de clé particulière, vraiment on, on donne le nombre de partitions et les euh, et les enregistrements vont être diffusés dans toutes les partitions à égalité. Enfin, C'est le principe. Ça peut vous servir par exemple si vous avez euh, plusieurs euh, disques. Et que vous voulez répartir sur plusieurs disques vos, vos données pour équilibrer la, les IO. Principalement, l'utilité qu'on en a sur le, le partitionnement. Euh, pour aller un peu plus loin au niveau du, du partitionnement, sur les types de partitionnement, il, a, il reste à peu près deux partitionnements qui ne sont pas implémentés dans Postgres. Il y a le partitionnement par intervalle, qui est une extension du partitionnement euh, par range, de type range. Qui permet de la création automatique des, euh, des partitions. Donc, on donne, on crée une table avec une partitionnée par un temps d'intervalle, et euh, automatiquement, si la table, la partition n'existe pas, elle sera créée par le, le SGBD. Ça viendra, j'imagine, puisque c'est une grosse demande aussi hein, de ce côté-là. Et euh, sinon, plus rare, il existe aussi le, le partitionnement par référence euh, que j'ai eu l'occasion de voir. Euh, sur certaines bases oracle. Euh, ce partitionnement par référence, en fait, c'est un partitionnement où la clé, la clé est dans une autre table, euh, donc vous héritez de la, du partitionnement qui est fait dans une autre table pour schématiser. C'est un peu plus complexe. Je vous ai mis un exemple de partitionnement H. Alors là, ça s'appelle du partitionnement composite. Donc on a une clé, une, une table, une première table qui est partitionnée avec le type range et en dessous vous avez une sous-partition qui est partitionnée avec du type H. Ça c'est un export de PG. C'est atypique de ce que vous pouvez rencontrer, vous pouvez directement avoir une partition un partitionnée en H, mais souvent là aussi au niveau des, des sous-partitions. Au niveau des améliorations partitionnement, vous avez aussi maintenant la possibilité d'avoir une table par défaut, euh, version précédente, quand vous aviez euh, une valeur qui n'était pas euh, comprise dans, les, dans la clé euh, de partitionnement, ben, vous aviez une erreur. Maintenant, avec une table par défaut, ben, le, tous ces enregistrements-là iront dans cette table, euh, à vous après d'aller créer une autre, euh, une autre partition, de déplacer les enregistrements dedans, etc., si vous n'avez pas pu anticiper la création des partitions, c'est très efficace. Autre possibilité, c'est de pouvoir mettre à jour la clé de partitionnement. Avant, dans la V10, si vous vouliez mettre à jour la clé de partitionnement, il fallait faire un delete et un insert dans la bonne partition. Maintenant c'est automatique, vous pouvez faire un update de, cette clé, de la valeur de la clé de partition et elle sera déplacée automatiquement dans la, dans la, bonne, dans la bonne partition ou si euh, vous avez une table par défaut et que la table n'existe pas, ça ira dans la table par défaut. Au niveau des index contraintes aussi, ça c'est une grande avancée. C'était très attendu aussi, c'est de pouvoir créer en fait vos index, tous vos index, vos contraintes sur la table partitionnée, et elles sont automatiquement propagées sur toutes les partitions que vous allez créer. Derrière, vous aurez les mêmes contraintes et mêmes index que sur la table mère, on va dire. C'est valable pour les clés primaires, mais pour les index uniques aussi. Mais il faut que la clé de partition soit dans évidemment dans l'index. Sinon, De toute façon vous aurez une erreur, vous ne pouvez pas créer un index unique sur une partition, une table partitionnée, si vous n'avez pas mis la clé de partition dedans. Si vous créez une nouvelle partition, ces index-là seront aussi reproduits dans cette, dans cette partition. Vous ne pouvez toujours pas créer des enfin partitionner des index ce n'est pas, pas la même chose là vous créez des index sur chaque partition en fait ils vont être diffusés automatiquement sur chaque partition les index partitionnés c'est autre chose c'est un index qui est partitionné et chaque entrée de l'index peut pointer vers une ou n partitions. c'est le but des index globaux partitionnés sur euh, euh, la possibilité des, des clés étrangères sur euh, les les par tables partitionnées, maintenant vous pouvez le faire avec la V10, vous pouvez créer une, une clé étrangère sur la table partitionnée. Euh, depuis la table partitionnée, par contre, vous ne pouvez pas euh, faire pointer une clé étrangère vers une, euh, vers une table partitionnée. Vous pouvez le faire vers une partition, mais pas vers une table partitionnée. Ça, ça viendra. Euh, J'ai vu qu'il y avait un patch d'Alvaro, Herrera. RRA, peut-être en 12, vous aurez la possibilité de, de faire ça le patch est en cours de est en progrès. Euh, c'est pareil sur la V10, vous ne pouviez pas faire des inserts et un conflict, faire qu'il y a eu un update. Euh, donc euh, maintenant vous pouvez le faire. L'évolution logique pour les insert un conflict, c'est l'upsert. Le Merge, vous ne pouvez pas, mais vous pouvez même pas, sur une table normale, vous ne pouvez toujours pas le faire. Ça viendra, prochaine version, normalement. Au niveau de l'élagage de partition, donc le partition de pruning, partition ça consiste, en fait pour le moteur de SGBD, à aller éliminer en fait les partitions qui ne sont pas utiles, et qui ne doivent pas être parcourues pour une requête, en fonction des filtres que vous y avez mis. Euh, c'est contrôlé par une directive maintenant qui s'appelle Enable Partition Pruning. Euh, avant, il fallait euh, uniquement utiliser Contrainte Exclusion et le mettre à partition pour pouvoir euh, activer les, la détection des contraintes de check et l'utilisation des contraintes de check sur les, sur les partitions. Maintenant, c'est réservé à, aller, à, au partitionnement par héritage. Cette directive, vous pouvez plus, elle ne sera plus prise en compte pour les, le partitionnement natif et à ce moment-là, il faut... Euh, Utiliser une Enable Partition Pruning La grande avancée au niveau du, de l'élagage c'est euh, la possibilité maintenant euh, pour, par le moteur d'appliquer de, euh, l'élimination des partitions non seulement euh, au, à la planification mais aussi à l'exécution en fait. Quand euh, vous avez la requête qui est donnée en dessous si vous regardez le le premier, la première valeur, le A, là, le planificateur est capable de, de comprendre tout de suite qu'il faut éliminer toutes les, les tables qui sont avant A. Par contre, sur la, la deuxième valeur, qui est un select, une sous-requête, sous le planificateur est incapable ici de savoir quelle partition est représentée par cette, par cette sous-requête du coup, à l'exécution, il va exécuter cette surrequette, il va prendre la valeur et il va pouvoir éliminer toutes les partitions qui ne sont pas nécessaires d'où le gros gain de performance dans ces cas-là. Toujours sur les partitions, il y a la possibilité d'activer le, les jointures enfin de faire en sorte que le moteur fasse des jointures entre les, les partitions elles-mêmes et ensuite, euh, de faire ces mêmes jointures euh, avec les résultats euh, des premières euh, jointures euh, qu'il aura fait entre les partitions, c'est très efficace. Euh, pareil pour les, les agrégats. La seule chose, là, dans la version 11, c'est que ce n'est pas activé par défaut, parce que ça a un coût au niveau de la planification. Donc, euh, si vous avez un applicatif qui tourne déjà avec, vous passez en 12, vous voulez probablement retrouver les mêmes perfs. Donc, à vous de tester si ça apporte des, des, des, des gains de performance, puisque la planification certaines fois peut prendre plus de temps que l'exécution. Donc, c'est à, à tester. Euh, grande avancée aussi. Euh, ça, c'est vraiment très très intéressant au niveau performance. C'est la compi compilation just-in-time. Ou compilation à la volée », on peut traduire ça en français, « compilation à la volée bon, ». L'idée, là, c'est de, de faire faire le travail au maximum au CPU. Donc on peut, avec la technologie et l'LVM, faire basculer un certain nombre de, de, de codes, d'exécution de code au niveau du CPU, pour éviter de le remonter au niveau applicatif. On le voit surtout. Euh, donc, ce qui est implémenté actuellement, c'est le, le décodage des enregistrements. Donc, c'est le, le passage d'un enregistrement d'une ligne sur le disque. Elle est passée quand elle est passée en mémoire, il y a un travail qui est fait dessus pour pouvoir avoir une représentation en mémoire de cette ligne. Et cette partie-là est passée, ce qu'on appelle le tube deforming. Et il est passé euh, directement au CPU. Donc, on gagne beaucoup en performance avec ça. Plus euh, les, tout ce qui est euh, expression euh, au niveau de la, de la closeware, hein, tout ce qui est filtre au niveau de la closeware, euh, les agrégats aussi et, et l'inlining, euh, ça c'est très très efficace pour euh, les, des requêtes de type analytique, donc si vous avez beaucoup beaucoup d'enregistrements à traiter, euh, là, tout ce qui va pouvoir être fait au niveau du CPU c'est du, du gain de temps général, sur ce type de requête, on a entre 20 et 25% de, de gain de performance. C'est très très, très très efficace et c'est encore en cours d'amélioration et de, de généralisation. Donc, pareil, comme pour le, le partition pruning, c'est désactivé par défaut à cause du surcoût de planification. Donc, si vous avez de, de l'OLTP avec des toutes petites requêtes exécutées très, très souvent, ça ne sert à rien. Là, ça va vous rajouter du coût de planification et derrière vous allez perdre en performance. Donc c'est pour ça que ça n'est pas activé pour l'instant. Euh, au niveau des index, euh, une chose très intéressante, c'est la possibilité d'inclure des, euh, des valeurs de colonnes, enfin, des colonnes euh, en même temps que votre index. C'est euh, spécialisé pour euh, les requêtes qui peuvent utiliser un index scan only. Euh, à partir de là, euh, vous allez pouvoir embarquer dedans les valeurs de certaines colonnes que vous aurez mis avec, alors mettez pas toute la, toute la ligne, hein, ça sert à rien, autant aller euh, consulter la table, mais euh, du coup vous avez juste euh, les valeurs qui sont associées à, à l'entrée au niveau de l'index et ça va beaucoup plus vite forcément quand euh, vous voulez l'utiliser. Vous avez aussi maintenant euh, l'activation automatique du, euh, du parallélisme euh, pour la création des index. Ça va beaucoup plus vite pour créer les index b3. Vous pouvez gagner 20, 20 30, 30% de performance sur la création des index en fonction du nombre de workers que vous lui, vous, le, vous donnez. Voilà, ça va pouvoir être parallélisé. Au niveau du parallélisme, justement, donc, il y a différentes améliorations aussi qui ont été apportées euh, au niveau des unionals, euh, des jointures euh, type H sur les create table euh, avec une requête, quand vous créez une table avec une requête, pour la création des vues matérialisées et euh, pour les select into aussi, vous avez euh, l'activation automatique du, du parallélisme. Euh, autre euh, possibilité au niveau des performances, vous connaissez peut-être déjà PG-Prewarm Pre qui euh, vous précharge, vous pouvez sauvegarder en fait l'état du euh, des share buffer ou du cache-système et euh, au démarrage, il fallait euh, jusqu'à présent manuellement euh, aller charger cette, euh, la, la sauvegarde qui avait été faite de ces buffers pour que Postgres démarre à chaud tel qu'il est dans l'état où il a été arrêté au niveau des, des blocs chargés en mémoire euh, maintenant ça peut être fait automatiquement en fait, avec PG Prewarm si vous l'utilisez si cette extension vous allez euh, avoir une sauvegarde toutes les 5 minutes par défaut de, de votre share buffer. et euh, au démarrage automatiquement il va précharger ce sharebuffer, le démarrage sera un peu plus long mais euh, tout de suite, euh, l'application normalement retrouve son, ses performances qu'elle avait. Euh, sinon, il faut que le temps euh, de charger tous les blocs euh, en cache se, se fasse. Alors là, les checkpoints, euh, les walls, la quantité de walls que vous avez, euh, voilà, ça c'est euh, quelque chose qui était très attendu aussi, pouvoir limiter la quantité de walls générée par Postgres. Euh, en fait, on s'est aperçu que euh, l'utilité de, de garder deux fois les checkpoints, deux fois les walls pour pouvoir avoir deux checkpoints, euh, ce n'était pas, pas franchement utile. L'idée, c'est que s'il y a un checkpoint qui échoue, si le dernier checkpoint échoue, on peut remonter au premier, au checkpoint précédent. Euh, ça, euh, en fait, on s'est aperçu que si jamais vous faisiez ça, vous pouvez avoir plus de problèmes qu'en euh, solutionner. Puisque si vous supprimez par exemple la table space entre les deux checkpoints et que vous voulez revenir, quand vous réappliquez vos walls, euh, le table space n'existe plus sur disque et vous démarrez jamais, en fait. Vous n'arrivez pas à démarrer. Donc, euh, c'était des cas euh, spéciaux où euh, on avait des problèmes avec. Et. Euh Globalement, sur l'utilisation de Postgres, moi, je ne connais pas de cas où on a eu besoin de revenir au checkpoint précédent. Personne d'ailleurs dans la communauté a vraiment trouvé de, de cas où on avait besoin de revenir en arrière pour ça. Donc Du coup, ça a été supprimé et on gagne énormément en nombre de walls, hein, puisque ça peut aller jusqu'à deux fois. Et euh, le nombre de, de checkpoints qui est exécuté, du coup, s'en euh, ressent, puisqu'on diminue de 33% le nombre de checkpoints qui peuvent être euh, générés. Bon, je ne dis pas que vous n'aurez pas toujours des, des problèmes d'espace disque euh, qui saturent, hein, parce qu'il euh, y a des gros chargements de wall, mais euh, vous en aurez moins en tout cas qu'avant. Euh, qu Euh, la taille des walls aussi, maintenant, vous pouvez euh, l'augmenter. La, la, la taille des walls, c'est 16 mégas. On ne pouvait pas la changer. Il fallait euh, modifier le code de Postgres et recompiler pour pouvoir le faire. Maintenant, vous pouvez le faire directement avec DB. À la création de votre instance, vous pouvez aller jusqu'à 1 giga. Donc, pouvoir des walls d'un giga. Ça, c'est très utile si vous avez une, une instance qui crée énormément de walls. Et euh, du coup, pour tout ce qui est transfert, au lieu de. Transférer énormément de petits fichiers, vous allez transférer des plus gros fichiers, vous arrivez à gagner du temps hein, comme ça. Euh, réplication logique. Un des problèmes de la réplication logique, c'était la propagation des ordres trunquettes. C'est résolu. Maintenant, tous les ordres trunquettes sont résolus. Euh, vous pouvez faire vos migrations majeures maintenant euh, avec la réplication logique donc limiter le downtime entre, entre le, le passage d'une 10 à une 11 par les versions d'avant évidemment avant il faut toujours utiliser Slony si vous voulez vraiment gagner euh, le maximum de temps de downtime mais maintenant vous pouvez le faire directement avec la, la réplication alors ça aussi moi je l'attendais beaucoup avec Oratu PG c'est les, euh, les procédures stockées donc avant, pour les procédures, ça n'existe pas sur Postgres, donc on crée une fonction qui retournait void. Maintenant, on a un ordre create de procédure qui est conforme à la norme SQL et qui, qui correspond à ce que vous avez sur d'autres SGBD. Et l'appel pour ces procédures, c'est call. Donc vous avez une gestion transactionnelle dans, sous contrôle transactionnel dans ces dans ces procédures. Une procédure ne retourne à rien, par contre vous pouvez y mettre des paramètres in-out ou out et derrière récupérer des modifications. Là je vous ai mis un exemple de, de procédure avec une gestion de transaction dedans, avec, contrôle, avec le commit et le rollback. Voilà. Là, uniquement les enregistrements Enfin, un sur deux enregistrements sont enregistré dans la table. Les autres sont annulés. Euh, grande avancée aussi à ce niveau-là, puisque avant, quand vous vouliez rajouter une, une colonne dans une table, euh, il fallait euh, réécrire la table complètement. Euh, C'était évidemment très bloquant. Maintenant, si vous créez une colonne qui a une valeur par défaut, à ce moment-là, il n'y a plus de de, de réécriture de la table, c'est instantané. Euh, donc vous pouvez le, le faire en prod, il euh, n'y a pas de souci. Voilà. Il faut bien sûr que euh, la fonction ne soit pas volatile, hein, c'est évident. Euh, autre amélioration, ça va au niveau du JSON. Le JSON B est quand même très utilisé maintenant au niveau de, de Postgres. Euh, donc, il y a beaucoup d'améliorations qui sont faites, notamment maintenant la possibilité de convertir le, le, le type euh, JSONB, normalement un, un type JSONB, un objet JSONB, vous pouviez euh, uniquement, enfin, il était casté en texte. Donc, maintenant, vous pouvez l'avoir directement, enfin, le caster en boulet 1 ou euh, en integer ou autre. Vous pouvez aussi, si vous faites de, de, de, de lang des procédures avec des langages évolués tels que Perl ou Python, euh, récupérer directement la, la structure JSON dans un h pour du Perl euh, ou dans un tableau euh, Python c'est dicteliste, l'équivalent du h et tableau c'est très intéressant pour la manipulation très rapide de, de, de vos enregistrements c'est clair euh, autre euh, grande euh, avancer aussi au niveau du JSON, c'est la possibilité de faire des recherches full-text-search au niveau de, du JSON. Donc vous avez la possibilité d'indexer, euh, de créer des vecteurs, des TS-vectors à partir des champs JSON et euh, de pouvoir les indexer. Et derrière, euh, voilà, vous avez des recherches avec euh, la puissance du, du, full, du FTS, hein, du full-text-search. C'est euh, très impressionnant. Au niveau euh, SQL, aussi vous avez, la, en fait, le, le travail sur les euh, sur les fonctions de fenêtrage, sur les Windows functions ça a été euh, enclenché depuis la 9.4. Donc à chaque version majeure, il y avait des, des avancées sur les Windows fonctions. Euh, là, c'est la fin. Euh, voilà. C'est ce qui manquait au niveau de l'implémentation de la norme SQL 2011. C'est terminé j'utilise assez peu ces, ces, ce type de, de, de, de requête pour vous décrire ce qui, ce, qui, ce qui a été ajouté ici. Mais sachez que maintenant le, le support intégral de la norme SQL 2011 est, est proposé au niveau de la, des fonctions de fenêtrage. Voilà. Merci. Alors il y a plein d'autres choses. Reportez-vous à la doc ou au livret qui vous a été donné, sinon maintenant vous pouvez sortir de PSQL avec Kit et Exit. Si l'anti-slash-Q n'était effectivement pas natif pour tous les utilisateurs, il a fallu quand même quelques années, voire quelques dizaines d'années pour qu'on arrive à mettre Kit et Exit à PSQL. Wow.